Bonjour à tous, nous sommes le 7 février 2021, comme je vous avais promis, euh, on reviendrait sur euh, Davos, sur le Grand Reset, Davos euh, qui a été virtuel cette année, euh, mais euh, que la rencontre sur le Grand Reset a été reporté, je pense, en juin et peut-être encore plus loin. Je ne sais pas, mais euh, peut-être... Ce bon, c'est pas tout à fait les conclusions de ce qui s'est passé au World Economic Forum de Davos, mais euh, ce qu'on va regarder, c'est un peu l'idéologie en arrière de tout ça. Et comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, au niveau économique, je pense qu'on va euh, euh, peser sur la pédale pour euh, essayer d'accélérer euh, les programmes qui sont en jeu. C'est-à-dire... Euh, Salaire euh, de base universelle, probablement, parce que ici au Québec, la PCU a terminé. La PCRE euh, est à la veille de terminer pour plusieurs. Là. Euh, je pense que c'est au mois de mars. Et comme je vous avais dit, Christian Freeland disait qu'on aurait probablement euh, encore euh, beaucoup d'argent à venir euh, euh, ce printemps. Et là, on est euh, dans le milieu de l'hiver. On est dans l'hiver sombre que Joe Biden avait prédit. Euh, mais au niveau de Davos, euh, ce qui s'est passé et les idéologies qui sont derrière ça. Euh, je vais tout simplement commencer par des, euh, des petits clips que j'ai pris sur une entrevue qui a été faite par Klaus Schwab comme vous le savez, si vous me connaissez ou si vous avez suivi mes vidéos, euh, et le, ben, vous le savez aussi probablement si vous vous intéressez à, à l'économie et surtout à, aux actualités mondiales, Claude Schwab est celui qui a fondé le forum de Davos dans les années 70, et, euh, et quelqu'un quand même qui est euh, un peu bizarre. Ben, en tout cas, vous allez voir euh, ce que lui-même dit et vous en tirez vos propres conclusions. Et euh, ce qui est... Bizarre dans toute cette grande histoire-là, c'est que le COVID est arrivé. Le COVID, c'est une maladie, une vraie maladie. Euh, comme j'ai toujours dit, euh, il y a des mesures de distanciation qui étaient quand même assez efficaces, euh, qui ont fait euh, en sorte qu'on puisse peut-être... Euh, aider à pas propager la maladie et surtout ici au Québec, on s'est d'une manière exemplaire soumis à tout ce que le gouvernement nous a demandé et euh, on nous tape encore dessus en nous accusant, à tous les mois le gouvernement Legault a accusé les citoyens québécois de pas en faire assez, de pas en faire assez, que c'est à cause de nous. Euh, je pense que cette crise, et plusieurs de toute façon commencent à, à le dire, et heureusement l'opposition, en tout cas, Commence, certains, certains de l'opposition. Euh, je dirais même pas euh, Québec solidaire, euh, aucune bonne opposition. Euh, on a le chef du le Nouveau Jeune, je me souviens pas son nom, euh, chef du euh, Parti québécois qui a commencé à remettre en question. Il y a aussi euh, Dominique Andelade du Parti libéral qui a commencé à poser des questions pas mal à l'ego sur la manière que... Le Go et Arruda, surtout, ont géré la crise, et c'est bien, c'est sain. il faut de l'opposition, parce qu'ici, il n'y a pas d'opposition en ce moment, c'est une dictature, mais lorsque les partis d'opposition commencent à poser des questions réelles, non pas les médias, les médias ne font pas leur travail, et je le dis tout simplement avec beaucoup, beaucoup de, de certitude, de, euh, mais euh, c'est pas là le problème. De toute façon, euh, des partis d'opposition commencent à poser des questions et je dois le souligner, le Parti québécois et le Parti libéral ont commencé à poser des vraies questions. Euh, pas euh, Québec solidaire qui a louangé euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a euh, le docteur Arruda euh, d'une manière... Euh, euh, presque, c'était absurde, euh, parce qu'il y avait eu une période de questions, sa, sa période était dédiée à poser des questions, c'est pas ça qu'il a fait. Peu importe, on retourne à nos moutons, c'est-à-dire au forum de Davos, et on va aller voir un peu ce que Claude Schwartz dans cette entrevue euh, qu'il a faite en 2016, lorsqu'il a écrit son livre « La quatrième révolution industrielle », que je vous avais présenté dans une vidéo. On va voir un peu euh, cette entrevue-là. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, uh -huh. c'est-à-dire « wearables », comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. enfin, Peut-être qu'il y a une communication directe entre notre cerveau et euh, la, le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement, hein, a, le, la, la technique continue le corps. Oui, vous, vous, vous parlez et vous dites je veux maintenant euh, euh, être connecté avec n'importe qui hein? Et d'abord, vous avez les robots euh, personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a, a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son Butler personnalisé ouais. qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son, son Butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui. Euh, vous avez vu un peu ce que Claude Schwann euh, parle et l'intervieweur... Euh, est un peu à euh, poser des questions, mais un peu à, à la risette euh, face à. Euh, ce type-là qui se trouve avoir fondé euh, le forum économique de Davos où les grands de ce monde au niveau économique les présidents euh, de plusieurs pays euh, même les intervenants euh, euh, de Reda Dio étaient là en 2016 je crois en tout cas plusieurs euh, 2017-2018 je me souviens pas plusieurs intervenants au niveau mondial euh, se présentent là et euh, ont comme à la tête de ce grand forum-là qui est le plus gros euh, <rire> Claude Schwab qui est farfelu qui voudrait c'est de sa propre bouche. Dans ses livres, il en parle directement, j'ai lu « La quatrième révolution », j'ai lu « Covid »,« Le grand reset », profiter du « Covid », je ne l'ai pas lu en, en totalité, j'ai plus été rapidement, euh, mais de toute façon, l'idéologie, vous la retrouvez euh, sur le forum le site du Forum économique de Davos, et lorsque vous avez, vous avez comme moi, écouté euh, ce que Schwab dit, euh, vous... Euh, vous pouvez vous poser des questions quant à ça. Sa... trop sérieux, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que la planète, les dirigeants de cette planète embarquent dans ces idéologies. Il veut vraiment que euh, tous les individus, et il a dit que ça se ferait, euh, c'est en 2016, euh, d'ici 10 ans. Donc, on est euh, en 2021. D'ici 2026, on aurait toutes des puces. En... C'est pas moi qui le dis, là. On aurait toutes des puces implantées en nous. Et euh, certaines... Euh, J'étais euh, implantant nous, ma mère a eu un, un pacemaker à l'âge de 88 ans et ça l'a fait euh, durer quand même en pleine forme jusqu'à 99 ans. Ma mère est décédée. Euh, mais euh, non, il y a des bonnes choses euh, au niveau de la médecine. Et si vous regardez la base du Forum économique de Davos, euh, moi, je regarde au niveau de l'environnement, oui. Au niveau de la pauvreté, combattre la pauvreté, oui. Au niveau euh, de ben, de la médecine, la recherche, tout ça, oui. Un nouveau, au niveau des... Euh, ben, robotiser dans le sens, peut-être euh, enlever des, des travails qui sont plus euh, euh, très difficiles, très euh, manuels, mais difficiles, là. Oui, mais je pense pas que ça va se faire dans le fond euh, au complet penser bâtir une maison, aujourd'hui on bâtit des maisons avec des modules, mais quand même quand même faut avoir des personnes qui rassemblent ces modules là. Euh, je sais qu'on peut faire des des maisons, ben je l'ai vu souvent euh, des maisons imprimées avec des immenses imprimantes 3D. Ça c'est vrai, mais dans le fond là euh, euh, l'humain va toujours être là pour intervenir d'une manière ou d'une autre. C'est des vieilles idéologies ça de croire qu'on va être euh, euh, tous euh, à la solde des gouvernements. Euh, C'est ce qu'on veut, là, vraiment, vraiment. C'est l'idéologie de Davos. Avoir une puce pour nous traquer un peu partout euh, sur la planète, euh, pouvoir, euh, via cette puce-là, communiquer ensemble. Si je vous disais ça, là, là, même si je vous disais ça de ma propre bouche, vous diriez, ben, Jean-Claude, t'es un peu euh, cindlé, euh, attends. Tu sais, Il veut dire, attends, peut-être dans... Sans... Non, non, lui, il dit que ça va se faire très, très bientôt puis même, encore là, est-ce qu'on est capable de mettre notre pensée dans euh, du de la silice, là, dans le fond, ça se trouve être euh, les puces en silicium, là, euh, les mémoires, là, euh, et les processeurs, là. Mais euh, euh, on donne comme exemple euh, une personne qui a perdu son bras et qu'elle est capable, euh, et on lui met un, un robot, un, un bras mécanique, donc c'est un robot, et euh, elle est capable, par, on dit par sa pensée, ce n'est pas par sa pensée, parce qu'on se trouve avoir des influx euh, nerveux qui... Euh, qui, on est capable de, par contre, euh, je peux pas vous préciser là, quel, le petit doigt, c'est peut-être un petit influx nerveux là. Bon ben c'est ça qu'on est capable de connecter et faire en sorte que la personne puisse bouger euh, un membre artificiel robotisé. C'est pas du tout la pensée. On parle pas de pensée, on parle pas de concept, on parle pas de mémoire euh, physique. Là. On parle vraiment euh, des influx, des influx nerveux qui partent de notre cerveau, euh, qui donnent une impulsion à un petit moteur euh, qui est dans la main du robot. On parle pas de pensée, mais lui, Schwab, parle vraiment de pensée, que on pourrait, euh, on n'aurait plus besoin de téléphone cellulaire pour communiquer entre nous. Donc, vous l'avez entendu, il y en a deux autres clips et après on va euh, passer au, euh, au, euh, sur le site lui-même et un peu tirer une conclusion de tout ça. C'est tout à fait clair pour moi. Euh, ce changement technologique, cette révolution qu quatrième, je, je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi différemment selon vous est-ce que est, ce sera une révolution si puissante qu'on qu concevra différemment le monde oui ça changera parce que euh, beaucoup des tâches intellectuelles que nous exerçons maintenant vont être repris par des machines intelligentes je crois cette révolution technologique comme je l'explique dans le livre a la possibilité de vous faire encore plus humain euh, la conclusion de tout ça, vous l'avez entendu de votre propre bouche et euh, vous avez l'idéologie de Claude Schouard qui est quand même très, très, très euh, explicite sur le site World Economic Forum. Euh, la conclusion de tout ça, moi je pense que c'est de réfléchir quelle sorte de vie on veut. Euh, depuis près d'un an, là, euh, on est confiné dans nos maisons, on est euh, restreint dans plusieurs euh, aspects de notre vie. Euh, nos libertés euh, sont brimées au nom euh, de la, j'appellerai pas, dirais pas la tyrannie sanitaire, euh, de peur de me faire bannir de euh, mes vidéos, mais je vais dire de cette euh, tyrannie, euh, de, de ce, on va dire de ces obligations sanitaires. Euh, au nom de ces obligations sanitaires, on est obligé de, de, de, de, de se priver de nos libertés fondamentales à beaucoup, beaucoup de niveaux. Euh, même la liberté de tout simplement exercer euh, euh, Hum. Avoir une entreprise, je pense aux petits entrepreneurs, avoir une petite euh, entreprise et exercer euh, de manière libre parce qu'on est dans un pays libéral euh, qui nous permet justement d'exercer notre profession, euh, de créer, d'être un, un entrepreneur. Mais là, plusieurs euh, entrepreneurs ont été brimés euh, durant cette dernière année et au nom de justement cette... Euh, Oh, tyrannie. Je ne veux pas employer le mot tyrannie, mais au nom de cette crise sanitaire. Et je comprends certaines mesures qu'il fallait faire attention. J'ai moi-même fait attention tout le long. J'ai respecté toutes les consignes qu'on m'a demandé. Euh, Lorsqu'on m'a dit de mettre un, de, de, de la distanciation sociale, dans les premiers temps, j'avais pas de masque. On allait, euh, Je respectais ça sans problème. Pas trop d'accord. J'aime pas trop me faire dire quoi faire. Mais euh, j'ai respecté ça. Quand on a dit de mettre le masque, il euh, y a eu plusieurs études qui prouvaient que c'était pas euh, efficace, moi en trop. Je l'ai mis pareil, je le mets encore. Euh, au niveau du couvre-feu, je le respecte, euh, euh, mais je, je, je ne trouve pas ça euh, euh, normal de vivre dans une société comme ça. Surtout plusieurs petits commerçants. On leur avait demandé de se conformer aux normes. Il y a des commerçants au niveau de leurs restaurants ont mis, ont investi des milliers de dollars pour se conformer avec des plaidis de glace, avec euh, euh, toutes sortes de mesures de distanciation. Euh, ont on vraiment au niveau euh, euh, de tous les commerces là, pas simplement. Au niveau des gyms aussi, les gyms euh, euh, ont fait très très attention lorsqu'on leur a demandé euh, de faire, euh, de d'aménager les le espaces euh, pour faire en sorte qu'on ne se contaminent pas et euh, ce qu'on leur a dit après, non, vous fermez complètement. Donc, plusieurs vont tomber. La petite économie va souffrir beaucoup, beaucoup. Il y a plusieurs entreprises qui, dans toute cette période-là, ont profité largement, largement euh, des, des, du gouvernement, là, de, des injections monétaires au niveau des gouvernements et ce n'est pas terminé et il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne dirais pas que tout le monde a de l'argent, c'est pas ça que je dis, mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent en ce Moment, euh, dans des banques euh, qui, qui est gelée là au niveau mondial, euh, je dirais au Canada c'est une réalité, euh, ben, je veux pas dire que tout le monde a de l'argent, au contraire, beaucoup beaucoup souffrent, dans... mais il y a beaucoup d'argent quand même et ce qui suffirait que les gouvernements comprennent, fassent, c'est commencer à déconfiner, euh, le en parle un peu, mais c'est pas suffisant, commencer à déconfiner d'une manière sécuritaire je dis bien sécuritaire pour faire en sorte que les personnes commencent à, à refaire virer, refaire tourner cette petite économie. Et je ne parle pas simplement du Québec. Je parle partout sur la planète. Il y en a des personnes qui, des, des pays qui sont pas confinés en ce moment. Et il y a des États aux États-Unis qui sont pas confinés en ce moment. La Floride, le Texas, ils se font ramasser par les autres. Mais de toute façon, c'est ça. On se trouve à avoir des nouvelles mesures. Ça a fonctionné. Donc, c'est là pour rester. Et c'est c'est ça qu'il faut se poser comme question. Quel genre de vie est-ce qu'on veut? Moi, au niveau euh, de ma vie personnelle, j'ai toujours cru à la liberté, liberté, puis j'aime vivre dans un pays libre, mais ce n'est plus le cas. Et euh, avec toute l'idéologie du World Economic Forum, qu'on va aller voir, vous allez voir, c'est super bien, c'est des belles idéologies, mais euh, au niveau pratique, euh, comment est-ce qu'on peut mettre ça euh, euh, réellement en application? Mais selon Claude Schwab, Mettre ça en application, c'est qu'on aurait euh, des puces en nous. Et c'est lui qui le dit, c'est pour moi qui le dis. On aura des, des puces euh, implantées premièrement sur nos vêtements et ensuite euh, dans notre cerveau. C'est vraiment lui qui le dit. Et on pourrait même euh, ne plus avoir besoin de téléphone cellulaire, mais communiquer avec ça. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et euh, aller plus loin que ça, c'est qu'on pourrait euh, même changer euh, toute notre mentalité face à la vie. Est-ce que c'est ça que je veux euh, Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, j'aime aller marcher dans la nature. Euh, je suis pas sûr que j'aime les technologies aussi. J'ai toujours été dans les technologies. Euh, j'aime les deux, mais il euh, y a rien qui qui va battre une bonne. Euh, une bonne marche dans la forêt ou aller admirer euh, euh, la, la vraie vie, là, euh, ou avoir euh, des relations humaines euh, les uns avec les autres, converser, dialoguer, euh, s'exprimer. Il euh, a rien qui change ça, mais on est en train de changer le fondement même des sociétés. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est l'idéologie de Claude Schwab, et c'est l'idéologie euh, du Forum de Davos. Et euh, dans le fond, le Forum de Davos qui s'est dit... Euh, Qu'est-ce qui s'est dit dans du 25 au 29 janvier C'est un forum dit, virtuel où les nombreux participants euh, étaient euh, euh, ceux qu'on euh, je ne sais pas si c'est ici que j'ai vu ça, les nombreux participants, on avait, ben, c'est sûr, c'est tout virtuel, et les participants sont ici. Euh, on avait Xi Jinping, euh, Macron, euh, euh, Modi de premier ministre de l'Inde, Angela Merkel, ça je vous avais dit ça, Vladimir Poutine. Euh, pour le Canada, on avait, ben, pour, il y avait Dr. Fauci pour les États-Unis, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, euh, c'est sûr, le président, de le directeur général de l'Organisation mondiale, d'Adresse euh, à Anon, euh, euh, on a Fauci, il est ici, docteur Anthony Fauci, euh, nous, on avait Christia Freeland, si je peux la voir, en tout cas, elle était là. Euh, donc, euh, en gros, ce qu'ils ont dit dans leur euh, discours, parce que plusieurs ont, ont parlé justement de cette nouvelle norme économique, euh, idéologie de Claude Schwab, et je suis et premièrement très, très surpris que la, les dirigeants de la planète puissent embarquer dans une idéologie aussi farfelu euh, que celle de Claude Schwab. Et, euh, en tout cas, pour moi, euh, je ne comprends pas, j'ai de la misère à, à comprendre qu'on puisse considérer la planète euh, 8 milliards d'humains bientôt, où on va être, on va être euh, à la solde des gouvernements mondiaux qui vont nous avoir implanté des puces dans, dans le cerveau, c'est lui qui le dit, et qu'on va pouvoir tout communiquer ensemble, et on va tout... Euh, écoutez, déjà, l'humanité... Euh, euh, ben, techniquement, on pourrait le faire, là, mais déjà, l'humanité contrôlée, c'est quelque chose que, en tout cas, une grande partie de l'humanité n'acceptera pas. Et euh, le vaccin, c'est une des premières choses. En ce moment, euh, le vaccin, il y a plusieurs personnes qui qui en souffrent, qui ont eu des doses vaccinales et euh, ça n'a pas fonctionné comme ça devait. Euh, peu importe là, ce qu'on va, qu va faire au niveau du vaccin, mais c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut. Hein. De, euh, je voulais aller vous montrer euh, si ce n'est pas là du tout. J'aurais dû, hors du jour. Euh, bon, c'est probablement ici. Euh, bon, non, oui, en, en fin du compte, c'est le. Ben, C'était Davos 2021, comme je vous dis, 25-27 janvier. On n'a pas appris grand chose. Tout simplement, c'est euh, euh, les grandes idéologies que je voulais vous montrer. Le, le World Economic Forum, euh, c'est vraiment une, une grande. Ben, ce qu'on veut, là, que ce soit une grande co coopération mondiale. Euh, pour faire en sorte que toute la planète puisse avoir une idéologie euh, idée, identique, euh, qu'on puisse euh, euh, perdre nos droit de propriété privée, euh, qu que l'on puisse vivre une vie heureuse avec peu, à la manière des serfs euh, au Moyen-Âge, euh, que l'on puisse aussi... Euh, euh, Peut-être se départir de l'idéologie euh, familiale. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Claude Schwab dans la quatrième révolution industrielle et euh, dans le Covid euh, le grand reset. Et c'est aussi au niveau monétaire euh, que le gouvernement puisse nous donner une partie ou en tout cas qui puisse nous donner une partie de euh, nos revenus de base pour qu'on puisse euh, se soumettre entièrement au, à l'idéologie euh, gouvernementale. Et euh, dans le fond, euh, ce que je voulais vous dire, euh, en gros, là, parce que j'ai n'ai pas trouvé la page, euh, euh, c'est peut-être les euh, les gros enjeux, là, les ce qu'on veut comme enjeux mondiaux... Là, euh, ben dans le fond, hein, on va les voir ici, là, c'est un peu ça. Là. Dans le fond, là, c'est euh, on veut sauver la planète, c'est l'idéologie de base tout le temps. Euh, même si on a constaté que depuis euh, 2019-2020, il y a moins d'effets de serre, en hein, tout cas peu importe, on veut sauver la planète. C'est des objectifs qui sont louables. Dans le fond, on peut produire autrement euh, pour faire en sorte qu'on puisse euh, euh, être plus propre pour nous-mêmes. OK. Euh, des économies plus justes. Ça aussi, je suis d'accord avec ça. Euh, qu'on puisse justement, peut-être à la manière de Robert Benwood, aller chercher aux riches aux grandes entreprises de, de ce monde les gafa et redistribuer au, au peuple euh, utiliser la technologie aussi pour nous aider dans les soins médicaux euh, dans euh, tout ce qui peut euh, euh, améliorer notre nos conditions de vie ça aussi 100% d'accord euh, l'avenir du travail ça l'avenir du travail par contre j'ai essayé de décortiquer ce qui euh, ce qui voulait dire exactement il donne 10 métiers d'avenir et euh, je vais vous dire c'est du verbiage c'est pas quelque chose de de tangible, c'est vraiment, euh, c'est déconnecté et là, on n'a pas le temps parce que mon temps est passé, là. mais euh, c'est vraiment du euh, n'importe quoi sur les métiers d'avenir, euh, ce n'est pas nécessairement des métiers d'avenir. Ça se trouve être euh, des idéologies euh, un peu euh, euh, éthériques, là. donc on peut pas savoir exactement euh, quels seront les vraies, euh, euh, les, vraies les vraies qualités pour faire en sorte qu'on va avoir... Euh, des, des emplois, on, on sait que la technologie elle va être très très présente, là. ça c'est officiel mais euh, au niveau technologique, euh, la technologie peut remplacer beaucoup de choses mais la technologie ne peut pas remplacer euh, ce qu'on fait nous les humains, euh, par exemple mettons on commence à parler de ferme urbaine c'est très très bon, euh, vraiment vraiment bon, je suis d'accord avec ça J'aime, euh, j'ai des jardins moi aussi jardins, euh, euh, et euh, je compte continuer à faire ça P plusieurs personnes aussi ont embarqué euh, dans ces, euh, ces idéologies-là depuis les confinements. Euh, L'élevage de cailles, ça c'est un une coupe de cailles, puis on veut en additionner ça. Euh, c'est quelque chose qui peut être très très bon, mais toutes ces... ça je parle simplement des... l'aquaponie la, la aussi, euh, je parle au niveau mondial, là, euh, qui sont peut-être de, de, de l'agriculture plus urbaine, qui peut faire en sorte qu'on peut nourrir les populations. et Ça c'est très très bien, mais... J'ai rien contre les technologies pour améliorer euh, notre vie euh, en tant qu'humain tout ça. Ce qui vient me fatiguer comme euh, dans tout ce que je lis sur euh, parce que je, tout à l'heure j'étais allé voir j'avais toutes toutes les grands résumés de leur idéologie il y avait dix je l'ai pas trouvé mais c'est pas grave vous irez fouiller si vous voulez, mais l'idéologie du de, de World Economic Forum, Forum de Davos, euh, de vouloir un monde meilleur, euh, plus c'est la même idéologie qui était là euh, à, après la Deuxième Guerre mondiale, où on a eu euh, 50 millions de morts et qu'on voulait vraiment régler euh, ces problèmes-là de conflits au niveau humain, c'est là que le FMI euh, a été créé, euh, euh, l'ONU, dans ses... bah ben, on avait la Société des Nations avant, l'ONU, FMI, Banque mondiale, a été créé dans cette optique-là, que tout soit beau, tout soit bien. Mais vous voyez, on est en, c'est en 1945 ça, que ça a été créé aujourd'hui, en 2020. On se retrouve avec une pandémie qui est comme un bon prétexte pour tout changer. Mais dans le fond, ça fait des années que les banques centrales ambitionnent au niveau de, du soutien d'économie artificielle et surtout au niveau des géants et de gonfler artificiellement euh, des entreprises qui euh, ont des... Euh, des revenus qui pourront jamais justifier la valorisation de leur, euh, de, de leur du prix de leur action. Euh, tout ça pour dire que euh, quelle société est-ce qu'on veut? Et euh, c'était ça aujourd'hui que je voulais regarder au niveau de Davos, euh, surtout les idéologies que Claude Schwab euh, véhicule, euh, parce qu'il véhicule les mêmes idéologies en 2020. Il a dit, euh, c'est lui-même qui le dit au niveau d'une puce implantée, euh, premièrement problème sur nos vêtements, euh, un certain moment donné dans notre cerveau où on pourrait communiquer. Euh, ça vient de lui, c'est pas ma citation euh, où on pourrait voir la vie différemment. Euh, on dit euh, aider les personnes. Oui, à un certain niveau, on peut aider des, des personnes en leur implantant des petits ordinateurs au niveau du euh, taux d'insuline. Euh, cancer, qu'on serait capable, mais au niveau du contrôle des populations, c'est là que, euh, que le bas blesse et que ça me fait peur. Donc, au niveau économique aussi, euh, cet aspect-là qui, est pour moi, qui est le problème numéro un, euh, tout vient de là, dans le fond. Les banques centrales, euh, la Banque mondiale, le FMI, euh, l'Organisation des Nations unies ont échoué dans leur tentative de créer un monde meilleur à partir de 1945 à partir de la deuxième guerre mondiale et euh, au niveau du dollar américain aussi qui était le le roi maître euh, qui commence à perdre des plumes. Euh, là aussi, on a échoué. On a échoué ce système-là. La Banque fédérale a continué à imprimer, imprimer, imprimer, continue à le faire d'une manière logarithmique. Et on se retrouve aujourd'hui avec euh, euh, des dettes immenses. Donc, le vrai problème pour moi est, est économique. Et on veut régler, euh, faire un gros package deal, package deal euh, au niveau du Grand Reset pour essayer de donner une solution où on amènerait une, une manière de voir qui pourrait régler tous nos problèmes. Euh, je suis loin d'être sûr que ça va fonctionner, euh, mais la chose qui est la plus dangereuse, c'est de perdre nos libertés individuelles. Et ça, là-dessus, euh, comme vous l'avez constaté, euh, moi, je ne suis pas prêt à ça. On se revoit bientôt.